Ah voilà aujourd'hui on se retrouve pour le premier euh, le premier Sonic j'avais bien n'importe quoi le nouveau Sonic qui est sorti euh, il y a un mois le 8 novembre même plus qu'un mois parce que je, je préfère un style de haute vitesse mmh. comme ça on court plus vite ouais, on peut trop ou là ça fait bleu sur ton écran <rire> bah, Sonic il est bleu on va voir Sonic il va être super bleu non contre-jour, c'est manière Ah ouais, euh, il est a Ah, c'est mieux ouais, C'est un, ouais. un peu, bizarre Il tu fumes dans noir Mais non, mais ça fait un contre jour c'est chiant. Non mais ça fait... Ouais, oh, c'est bizarre ton téléphone. Ouais. Ton téléphone est bizarre. C'est qui, euh Tu veux remettre la lumière oui, Je pense que ça fait mieux. Mais, oui. mais ça fait mieux comme... Oh, est-ce que tu veux ça euh, euh, euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi Eggman a des sous-titres mais pas la meuf J'ai mis les sous-titres pour les sourds. Mais pourquoi la meuf a pas de sous-titres en fait Je comprends. Pas. Ah, ah, bon, carrément. Les amis de Sonic. Tu vois si la lumière elle serait dans le noir, on s'en ficherait ça. Je tournerai et puis c'est tout. Et elle sort sur le... Oh, ça ça. Ça toi, et toi Tu as traqué les chaos et jusqu'ici. chance qui a pu les attirer. Ouais, on regarde un peu Sonic. Sur ton téléphone, il est un peu bleu... bleuté et tout. Mais je me demande si ça serait pas ça des trucs chelous parce que euh, Eggman était dans le noir. Ah, c'est pas du tout noir. Ah, Bon, d'accord Sonic et ses amis sont inspirés ouais. et pourquoi Sonic il est pas avec eux. Ouais. <rire> C'est chelou. Là tu peux être jusqu'à 999 anneaux. Je vais peut-être euh, faire ce niveau-là là. Ouais t'es fini moins dur, après on, a, on est dans un hub. Hein. Pardon. La magie qu'elle est bizarre. t'as trouvé... T'as Ouais C'est un... ouais. ouais. <rire> <rires> différent des autres Sonic. Hein. Il n'y a pas de mur invisible. Ah, mais, il y a ouais, Il fait le turbo. Oui. Normalement, pendant ton location, ils t'expliquent comment jouer. Pour éviter d'aller dans le vide. Comment faire un turbo, tu sais pas Il Je... va déjà vite, alors... Il y a un point d'interrogation là. C'est à quoi. Ah ouais, pour t'expliquer comment on faire on un double son ou un grand son. Mmh. Tu vois le triangle Ouais. Il y a un triangle qui apparaît sur euh, les bumpers. Fouilleux. Regarde là, il y a un... Mmh. Pas va sur, euh, sur le truc ah, là. Mais... mais il y avait un truc là pour t'expliquer comment on joue. Expliquer comment on joue. Ouais, non mais pour faire une homin' attaque par exemple, enfin, tu sais pas les faire. Hein. Wow. C'était juste pour t'expliquer. Hein. C'est normal que c'est court. Ah Ok. Non c'est pas vraiment un monde. Un... T'as lui un... rendé... <coughs> T'étais trop lent. Quitter. moi. Tu m'as dit que c'était pas un monde. Oui, T'as fait un niveau quoi? Non, je rigole, les niveaux sont aussi courts. Le temps il... de chargement il est long, non? T'es sur la switch. Ah! Bon. Non, je suis arrivé. Je suis mort. Bah, t'étais vivant, il y a 5 secondes. T'étais bleu. Et j'aime bien, il y a... Oh, ça fait un peu bleu là. Sur Sonic. Oh. Mm. Attends, je veux juste il, voir. Il y a plein de fautes en fait. Ah, je veux juste voir 5 minutes, 5 secondes, comment ça fait dans le noir. Tu veux Oui. Mais ça oui, fait je... vrais, et les vraies couleurs, tiens. Oh. Ouais, bah, tu veux. Je crois que je suis le seul à être sorti de... Plus de détails. Ouais. Bon. On va dire que c'est un début. En route. Il y en a qui disent que Sonic parle un peu du nid genre. Là Ton, ton, ton, ton, ton c'est ah, pour ça, ça. ça qu'avec ta manette fallait faire ce temps. Ouais. Là ça te pas tout seul. Ah non. Et c'est mieux comme ça en vrai, regarde. Dans le noir. Tu regardes la capture d'écran. En vrai fait, c'est ton téléphone qui a plein de couleurs en fait. Il pleut. Une fraise. guidé t'es pas obligé de sauter en plus marqué en plus quitter la simulation si t'as compris marquer le bouton c'est moins c'est marqué en plus pour quitter la simulation appuyer sur moins Il, il le fait de loin. Mais il faut aller hein, les ennemis sur la caméra. Ah non hein, c'est l'objet. Allez... T'es orbes de... de, de, de, de. Tout seul, il eu est où Eggman C'est Eggman, c'est non Ah non, Eggman s'est fait aspirer par je sais pas quoi. Peut-être sur mon ordi, ça va pas faire pareil en fait. C'est bien film, même pas à l'intérieur. Graphiquement, tu le trouves comment tu le trouves comment Tu vois bien tout bah, je sais pas c'est plus beau sur les autres consoles quoi j'ai vu que j'ai vu dans le trailer si c'était plus beau dans le trailer ouais. quoi encore ouais. <rire> bah, je sais <rire> derrière il y a des anneaux qui sont oh, dans ah, les airs regarde oui. comme ça ouais. tu vas où là c'est pas là bas aller ouais, vers les monstres bah, il faut continuer son chemin, ça va en plus. Bah, par là, c'est quoi là Bah, après, ah, tu nous as déjà tué les montres. Ah, oui Tu vois, c'est juste pour prendre des trucs. Oui, mais il y avait un chemin là, là, à droite. Bah, c'était là qu'il fallait aller. Ah, à gauche, tout mais... Il y avait un chemin à gauche. Bah, ouais, tout Bah, là. Bah, le chemin, il doit venir quelque part aussi, non, non Bah, non, c'est où tu viens il nous vient à Bah oui. oui, il rigole. Il énorme. C'est quoi ce truc là ninja. Oh, un ninja Ah c'est un os C'est un gâchement de C'est pour euh, le viser quoi Dégage de là. Putain, putain. Tu vois, voilà, quand il fait ça, il faut il dégager. Tu peux faire plusieurs attaques euh, en même temps. Je prendre ouais. le chien. Ouais. Tu comprends un peu? Putain bâtard Je vais obligé de rajouter des litres. Oh, mais non mais nano il reste fou là. Ah il s'efface en fait, Martin, attends. Martin, Oh putain c'est toi qui attends. reste dessus, hein, c'est pas lui. Bon après tu là aussi. Quand on a plus d'anneaux. Attention il va t'attaquer Euh, quand t'en as plus tu perds pas tout, tout d'un coup Je pense plus tard on pourra faire d'autres attaques Coulot Il y arrive C'est hein moi une Ah ouais c'est les mécanismes de portail Ce truc là quoi ah bah. un petit peu plus contrôlable que dans les niveaux là. Dans les niveaux. Ah je l'ai tout le temps le truc de portail hein là Bah ben oui La porte ancienne a l'air à être fermée, merci. Pourquoi ah, ils sont où les laisses des chiens. Ah ils sont à côté des trucs pour les.. Pour euh, mini Parce que là il faut faire quelque chose avec ça, non bah regarde, il y avait un truc blanc sur le machin. Y et L. Depuis quand Sonic t'a ça C'est bon. C'était le <rire> Sonic a des pouvoirs maintenant. De, pour ouvrir les portes. C'est pour quoi. Ah du rail, oh ouais. C'est préféré. Est pour Sonic bien. peut maintenant apprendre la compétence qu'on se boucle. Oh, book... Ah oui il faut appuyer sur moi là. course au bouc, vous voyez, maintenir X en déplacement en conduisant derrière toi, assisage oh. oh, autour le nominaux plusieurs effets peuvent s'activer lorsque tu dessines une boucle fermée, d'accord, voilà, il faut maintenir. maintenir X pour le faire, <coughs> Ça, t'en as pas temps, Ah, faut pas le faire. Autour des flammes pour que tu ouvres la carte. C'est X. D'accord, ouais, mais faut faire quoi Bah, faire un rond pour expliquer. Autour des... En même temps. Un gros rond comme ça. Ouais. Et tu fermes. Bah, C'était bon. Jamais, mais quand ça fait rose c'est bon hein faut le lâcher je crois que t'as pas trop compris ah, c'est un coup. enfin ça va ouvrir la carte en fait ça va faire un, un truc de carte en fait on l'a pas vu non, non. Enfin, un truc dès que ça fait rose tu t'arrêtes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 ah ça va lui faire laisser. Oh go, oh. comme toi c'est me Encore des méchants. Ah la course boucle et celle-là. Tu dois faire un rond comme ça là. là. Ça marche bon. C'est X. Ah c'est tout. Ce non, C'est Y là. Vous voyez que c'est euh, à côté du A. Ah, hein Non euh, voilà. oh, Vite remonte C'est pas grave, on s'en fout. On n'a pas de vie là-dedans. Ouais mais c'est chiant quand tu fais. Te... quand tu vas vite. Euh... Quand, ben, on vide. Pas grave, tu les as passés. Tu les as quoi Pas tu les. Ah monte-toi, faire un niveau. Hein dimension toi de ce oh Merde Je n'ai parler Le mécanique que tu as tout à l'heure Y Y Y Y a un Ça fait déjà 20 minutes. Hein. Enfin que tu joues. C'est quoi ce truc conforme un boss. Ah, un boss. Ah bah c'est un boss. Ah, Ah, zut, putain! Bon, ça, ça me fait rien, je crois C'est bien que t'es pas obligé de sauter. Je suis pas capable d'énergie, on est capable pas rien. Ah, si. Non, faut juste taper la tête après. Ah, bah oui, c'est parce que ça descend en fait. Ouais, c'est. Ouais, et puis des fabouille. Ah, bien. super. Le machin, il est fabouille. <rire> Non c'est parce que j'avais plus d'anneaux. Ah faut le refaire Bah je vais le là. Ah non, il faudrait qu'il fallait remettre le machin. Ah non Ok c'est parti, ils sont les premiers, là. Je sais rien du tout ça, ça. En fait, il va mieux rester là et fait casser tout. Hein. Ah non parce qu'il t'attaque en fait, Ouais mais là tu vas me protéger tout à l'heure. Parce que je le déclinque en fait là Alors là il m'a touché j'ai rien eu. Oh t'es au bord du précipice Non. Oh, oh le bâtard Attends C'est pas grave je peux chercher des autres Là partout là Ça va dans vos groupes On est plus combien Deux, vos j'ai pas eu reçu des gars là Parce que je touche un truc là Ouais Ah ouais si là tu touche Mets-le. Ouais, bon, ouais, il est mort. Il se pose bien, putain. Ah, bah, ouais, tort, bah. Ouais, eu, eu, de quoi. Faut que tu le ramènes d'abord. Moi, je te le tourbe. Elle va pas trop vite parce que tu vas tomber en plein Elle donne pas des coups de mon pote. T'as vu, tu es essayé de mettre, Oui, il Qu'est-ce J'ai compris. C'est important de montrer ça, ou peut... C'est pour montrer comment on y rentre là-dedans. Comment il rentre là-dedans C'est quoi le cyber espace, en fait ça, En fait. C'est bien quand tu tombes. Sûrement un certain, un certain mur, je pense. Ah ouais. manière' on a hein. C'est moi qui doit, c'est moi ah. qui choisis le temps de chargement en fait. Ça c'est bien. Ah, hein, C'est Sky son sanctuaire. C'est le sanctuaire du ciel ici. C'est bien ça. Bon, cette fois-ci on, on en 3D. Des... T'as vu les, les contrôles de Sonic sont un petit peu plus bizarres. Ah par oui. contre tu peux pas mourir, il y a un seul en dessous. Allez, -y. Ah non, il n'y a pas un seul. Allez, les tout. T'as vu c'est des robots. Euh, Est-ce que je fais 11 de dégâts. Euh... Tu n'auras pas pu faire ça. Bon. Je pense ouais, que c'est des trucs électriques, ou pas ça Tu vois là, à quelle vitesse il va la Sonic avec le jardin Il fallait doucement. Holo Il est Quand je vois une ligne droite comme ça, c'est bon. Je me suis ouais, c'est bon. Il ouais, faut pas être dyslexique quand je joue. Hein ce... Il hein faut pas être dyslexique quand je joue sur... Ce... Je suis dyslexique en plus. Vite. Je suis dit c est, c est, c est, quoi. Bon, Je suis avancé. Je suis avancé, bah à un niveau du hein, c'est pas terrible. J'ai hein. perdu tous les animaux à la fin. Je m'amuse bien désolé. Ouais, c'était pour faire une grande onde pour détruire tout en fait. Mmh. Et ça, ça montre juste euh, histoire et après y'a plus rien. Oui, non, est il est énorme. là c'est parce qu'il zoomait. Bah, Sonic il est pas petit hein. coup, énorme. il pour faire quoi. Une clé C'est quoi comme clé Une unité. Euh, oui. euh, D'accord. Mmh. Une clé laissée, elle ne peut maintenant être offerte avec des clés. Des... Donc c'est pour quoi oh. Attends, tu me bagage, la manette, elle vient se déconnecter là. <rire> euh, Débranche-la là-bas, et rebranche la J'avoue mmh. ça fait ça comme ça, mais... quand ça, met cette scène là, je peux... J'ai été jusqu'où là moi Ouais Ouais, là, je crois que tu là. Mais je me baladais juste ouais, j ai, j ai, j ai là J'ai j'ai été jusqu'où là J'ai pas fait de niveau en fait Wouah, ça m'a créé un peu C'est oh, Ce son sonique, je que c'était pas obligatoire de faire. Regarde on voit sa vitesse à Sonic en, en bas. Tu vois mmh. Moi j'ai gagné un cœur. Les cœurs c'est mes levies en fait non Je quoi. C'est une créature c'est non une cacos. Regarde. Tu peux voir son nom c'est bon mmh. Les y. Ah, il faut la clé pour récupérer mode. Mm. Il oui, avait deux clés d'unité. Clé. Ah, ah d'accord, donc... on pas l'avoir. Ah si on eu une clé. On avait, ah, deux. On avait deux déjà Ah oui, Green Hill et euh, Sky Sanctuary. Dès le premier épisode, tu peux avoir une droite du chaos. Mais il faudra avoir plus de clés, je pense, après. Le il est bon, en vrai, tu comprends C'est quoi ce truc géant là-haut ah, Un boss Un titan. Tu vois les trucs qui ne pas tout de suite hein. euh, Par contre, c'est euh, quand qu'il fait du soleil hein, mais... Il faisait du soleil il y a 5 ans. Hein, hein Il faisait du soleil il y a 5 ans. Hein. Ah non mais il peut plus qu'il fait du soleil hein une. Ah, mais ah y a un truc y a un truc de marqué là-bas Tu vois J'ai déglingué J'ai essayé de décliner <rire> Bon c'est pas facile Un clair euh, rouge J'ai pas eu des cartes euh... ouais, pas... ça je peux pas le battre C'est quoi ça Regarde c'est marqué sur le Regarde il y a un arrêt tu peux tuer C'est quoi cool. Ah mais bah, c'est mis T'es qui toi? Il y a quelqu'un? A l'aide! Attends, peut-être que pitouiller les ruines réglera le problème. Ah, trois. Trois quarts, j'en ai trois. On fait? Vas-y. Attends, je vais te sortir de là. Attends, je vais te sortir de là. Bah il faut pas faire. Et là dans le trou bleu c'est pas. Que ce que ouais, bah, Bon, d'accord. Assura. Il est immense ce truc. Bon bah euh, Au revoir hein Euh non Comment t'es-tu C'est ici. Ah non. Bah, Sonic Qu'est-ce que tu fais je veux Que tu fasses un bumper, je vais dire. Il faut que tu C'est un malade je. Ah mais il a trois têtes en plus. Ah ouais. Il faudra faire trois fois. Ouais. Ça, je, je me souviens qu'il ouais, est au sein C'est deux ans plus dur. Ah ouais d'accord. Il les trucs rouges. Ah ouais. Je suis au-dessus donc il n'y a rien. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe Oh, et puis à chaque fois, ça fait une merde comme ça quand tu fais shooter dedans. Est... Ouais. Les anneaux qui volent. C'est bon, j'en ai. Tant que j'en ai, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Wouh Au revoir, <rire> hein Qu'est-ce qui se passe Il a couru sur un mur, du coup, il va mourir. J'ai volé loin, hein. Du coup ça m'a fait rater mon, mon truc. Donc tu poses ta main. Je vais éviter de faire ces trucs-là parce que sinon ça va faire rouler. Ah, c'est un gros pouce. Ouais. Ouais, tu... Ah non, faut que tu sautes au-dessus. Ouais, je peux pas. Tu hein. bah. peux pas sauter au-dessus, c'est plus grand que moi. Ah, ah non, tu vois. Ah, trop tard. Oh putain, je te tue. Mais laissez-moi tranquille Si oui, oui. bah, c'est lui qui joue ce corps. Ok Ah c'est lui cool. t'as là cool, hein. Oh ah bon Comme ouais, on dire avant, Comme euh. ça avant, C'est l'escalade qu'on euh, vient de faire, mais ça sert à quoi de monter ici sinon Bah allez. Bah si <rire> C'est cheaté Je n'ai plus sauté que ça, non. En fait, tu vas avoir un cœur rouge. Et ta merde, Sonic. Ah, j'ai récupéré. pas mort encore, Ah, parce que en fait, c'était obligé de monter comme ça, en fait. Le temps. Ah, non. Moi, j'ai envie faire des trucs chelous pour monter. Non, euh, j'ai pas... Bon, ça marche aussi, là. Hein. <rire> non, mais la n'a plus Eh, merde. Pourquoi j'ai fait ça Un double saut, ça suffit largement, Sonic. Non, euh. Hey, dernier. Un... Est... Donc, Et non Va bah, trop tard. Oh putain. Et il dure longtemps les années. Mais arrête de faire ça Sonic T'as l'air t'as volé chez Pagou quand t'as fait ça hein. là, il non. fait jour là. Ah ouais j'ai joué. Y'a un que aujourd'hui. Non mais c'est bon Sonic, arrête de faire des trucs chelous hein. Mais t'as un grand merde toi. Pardon. Enfin, ah je vais mourir là. Eh non, c'est quoi ça Quand tu mort. Hein, il est mort, alors que je suis mort. On a compris. Il est dur, ce boss. Non, attendez qu'il y a que... Il me dise qu'il faut atteindre le truc. Oh putain, il faut tout recommencer, je crois. Voilà. Oh, chier. Je... On a peut parlé à Imi! Mais pourquoi on peut pas la libérer On a trois cœurs. C'est sûr qu'on en a droit. Marqué. Ouais. Bon, cette fois-ci, Sonic, tu fais pas des sauts bizarres. Tu recommences à des anneaux ou t'as tu... pas d'anneaux Oh là là, j'en ai 5. Euh. Tu peux monter direct Non, non, Sonic, tu fais des trucs chelous. Non, mais. <rire> La première main, c'est facile, y'a pas de trucs rouges. Tu peux monter, c'est tout. Y'a rien qui te. De... J'aime bien ces combos à Sony, c'est là qui te so euh, so euh, euh, rassemble. les jetons souvenirs. C'est bon, marqué quoi Rassemble les jetons souvenirs d'ennemis. Pour l'instant c'est pas ça que je dois faire. J'ai envie de le battre. Hein. Non, pas trop tard. Non C'est jamais trop tard pour Sonny <rire> Ah, C'est chiant cette élimination Non mais T'as vu ça il a... il a fait un pari Dès que j'étais là-haut là Je suis où là Pourquoi Attention, la caméra moi. a fait un truc bizarre comme ça Il oh. a mis des Je peux remonter Pendant que je vole Oh, oh il m'a fait mal en plus enfin, C'est normal il m'a écrasé Mais bon d'accord il m'a fait voler, pas enfin, écraser. Ah parce que là, il, là non, a... non non non là, il y a des trucs bleus et des trucs rouges mélangés dans, ah ouais là c'est chaud Non, en plus j'allais partir dans l'eau oui c'est pas par le gros qu'il faut passer, il y a des trucs mais... Ah si, hein. par le hein. Arrête de faire ce saut géant, voilà enfin, ça m'a aidé d'accord mais Allez on fait un petit peu plus. Ouais ça je non, ça. rigole quoi, il m'en restait plus qu'un coup C'est bon mes anneaux je vais rechercher. Si je monte par là. D'où il me. Hein J'ai eu coup encore. Ah, T'es sérieux, mec Mais attends, je peux peut-être monter par ses jambes. Ah, Regarde, les trucs chelou, ça mais, mais là tu me mets pas. Ah oui, il faut garder le bouton enfoncé, c'est vrai. Bon. Je vais attendre qu'il descend encore. Ah La caméra elle fixe. Je sais que la caméra elle est fixe, merci. Quand je monte là-dessus. Je sais pas comment j'ai fait pour monter là-dessus sans ouais. J'ai touché le truc rouge, pourquoi il m'a pas écharté et pourquoi là je suis pas volé Voilà, merci. Et ouais, un coup. Combo un seul. Est à dire que pied, hein. Voilà. voilà. C'était le plus grand truc que j'ai raconté. Ouais! Déjà qu'il faut pas trois machins. Attends. C'est quoi ça? Amy. Donc Amy, elle est où? J'ai plus ouais. où aller. Allez là. Attends, je vais te sortir de là. Voilà. C'est ça? Hein. Nécessaire. Moi j'en ai trop. Vas-y. Tu fais Y là? Tu fais grec qui fait ça mmh. C'est quoi ça Ah c'est un niveau encore C'est qui Oh Je l'ai ramassé. Ok. C'est pas ça les trucs à Amy ça qui est... Rassemble les jetons souvenirs souvenir d'Amy. Les jetons. Ouais, il vient avec moi. Ouais j'en ai déjà 4. Maintenant non, on a un lot par terre. Non, on en a plein. Mais c'est les miens. J'en ai 4 en fait déjà. C'est quoi les jetons souvenirs oh, Il y a plein de de faut, faut, faut se promener. On va faire un peu trop vite là. Il y a un jeton. Ah c'est ça les jeux. Des pièces violettes. Oh là là, ça demande à être escaladé. Il y a, y a encore un cas là. Bah, on coupe pas, Sonic. Hein. Jetons souvenir d'Amy. Récupère ces objets. Oh là, ensemble d'Amy. Bah, c'est ça alors. Le, le, le jeton d'Amy. Sonic a dit qu'il voulait monter là-haut. Enfin, il n'a pas dit ça, mais. Il voulait monter là-haut pour admirer. On va c'est... J'en ai quatre. Est juste... elle est où elle, elle est pas notée quelque part Elle est plus notée, wesh. Oui. Hein Non, il est Non, bon, bon. Ouais, bon, c'est pas ça. Elle est où, wesh Amy Ah, parce qu'elle est plus loin, là, la nuit. C'est nul. C'est Elle est plus notée, en fait. Quand on a parlé, c'est bon, c'est fini. Bon. Ah, elle est là. Ah, ouais. Ah il nous reste deux à récupérer, d'accord je comprends. Ah d'accord Les gros cons Et j'en ai en tuant des monstres. Voilà. L'inspecteur. Voilà. Oui. Bon, ça va peut-être pas donner un cœur mais. C'est peut-être pour oui. ça qu'il y, y a des monstres. Pour les ah si. C'est des cas ça. Par là, ini Ah ouais, bah c'est bon. J'en ai 7, donc j'en ai un plus. Ouais, ah, il pouvait mettre euh, une moins euh, on aurait compris. C'est de la mort ce mec. Parle à Yimmy. Bon, moi ça souffle pas. quest hein. <rire> euh, c'est une fosse. Elles euh. sont tous morts ou quoi Oui, il y a. Yeah. Mm -hmm. Ah bah non je Le fun moi Je suis C'est bon pas comme es, tu tu me l'as dit à dire. Bah du coup elle a disparu, Amy. Ok. Et donc ça c'est quoi là Ok Sonic, vas-y. Là, oui. hein <rire> moi j'ai pas été très loin. J'ai même pas parlé à Amy dans mon fichier à moi. Hum. Ouais. Qu'est-ce ça c'est notre fichier Oui. Ouais, tu vas me dé nous dépasser, ouais non. Double soit. Tu j'ai dans ton fichier, faut tout refaire hein. J'ai joué. Hein, merci. Hop là, que. Ouais, c'est parti Sonic, on fait un autre niveau mmh. okay. Ah, mais pourquoi ils ont mis cette animation là Ah, il est bizarre De quoi Bah, il est sur le côté Putain Ah, je vois dans Sonic quand on fait ça De quoi sur le côté Ah, on voit sur le côté, on voit pas comme tout à l'heure euh, par devant C'est normal Ils ont toujours fait ça dans les jeux Sonic On ah, est tout à on voyait par devant dans son unique force, il en fait. Oh non, on parle pas de son force. Allez tu reprends on pourra la murer, j'espère, parce que c'est un peu long. C'est vide, je l'imagine, en dessous. Je pense. T'as vu, on peut avoir 999 à nous. Ah j'en trouve des trucs. Des tanks. Je les détruire un seul coup les tanks Putain. Enfin, bah c'est moins fort que les robots, enfin les espèces de trucs là. Hein. J'ai l'impression que ces trucs là sont pas vrais. Y'a Le un truc. Les caisses. Ah B À chaque fois je vais faire un rang plus haut. C'est par rapport au temps de vu Donc. Pas par rapport à... bon c'était quoi Oh Oh C'est si bon. oh. ah, ouais. oh. trop bien ça Bon, je peux le quitter. Bon, finalement, on peut faire du live. Bon, ça, c'est la même côté. Putain, je suis toujours là. Bon, ça, on va se Ah Il était en même endroit que moi. On l'a même pas vu. Mais ouais, c'est le même endroit. Il semble que je sois dans une dimension numérique. J'ai utilisé des constructions semblables pour mes propres systèmes, mais pas si avancées. Bouge. À moi, je terminé avec 80 rings. Trouver tous les rings étoiles rouges. Attends, on a plusieurs objectifs pour avoir plus de clés. Mmh. c'est pour cool, ça. Ouais, désolé. Euh, on a joué 20 minutes chacun, là, je pensais, euh, c'est, hein.